Je si tu, ben, ja hein? des... ah, tu donnes, donnes. nous qui avons trouvé ça, non Tu fais tout comme si c'est un... C'est as ramassé ça par toi. Deux, de... hein, je... Si je n'étais si pas avec toi, alors, si tu peux trouver ah, ça. Et, et, ça sonne, ça sonne. Ça sonne. Non, comment... On va rentrer le téléphone Oui, c'était pour que je ah, non, on ne peut pas rentrer. Ça. Je ne va... pas décrocher. faut décrocher. S'il faut décrocher, on va voir. Allo? Ah oui, il y a un propriétaire portable. C'est pour vous? Ah oui, on a trouvé ça à Zongo là-bas. Mais oui, on est déjà à, à, à Kajame maintenant. Hein? Ah, ah, sinon, on n'arrive pas à décro décrocher les appels. quoi. Si vous pouvez nous donner le code là, on va, on va mettre pour pouvoir décrocher les appels. Oui, ça veut pour décrocher les appels. Ok. 22. 32. 7. Ok. Maintenant, si on décroche là, si on peut parler sans écoute là, donnez-nous à écoute là aussi, on va pouvoir décrocher. Oui. On va vous amener ça, forcer. Ah oui, écoute là, donnez-nous ça. Ok. C'est le ZA. 32. 27. 12. Eh, mais là, okay, on va vous amener. Ah, pour l'adresse, là, non, non, ne vous inquiétez pas. On va vous appeler. on va enlever le code. Là, on, va, on va vous appeler. Je, là, on n'est pas fini, mais tu as coupé. on va vérifier rapidement. Ok, on, on met, met le code. Eh, le code, on va. 22. 22. 32. 32. 32 7 7 ah, Tu vois, ça demande hey. à écouter en même temps. On va oui. mettre on on la en même temps. La oui, 7. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu as effacé, tu as effacé, des chiffres là comment toi tu fais comme ça? as effacé, tu as effacé, tu as chiffre là maintenant? Moi, je le savais. Moi, as effacé, tu as pas tu as Attends attends, attends. attends, attends, ça va, écoute, on va, on va, on va, oui, écoute, oui. Ça. Oui, A -M. Uh -huh. 22, 73. Ah, ça devait. rien, de Attends, attends, c'est pour moi. Non, attends, attends. C'est quand on va je... ramasser nos oui, téléphone je vais, là, je vais on garder... va te donner ça. Allons chercher encore nos téléphone. Quand on va ramasser nos téléphone là, je vais te remettre ça.